Alléluia. le Seigneur est puissant. Mon papa, il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Il a crucifié mes infirmités, mes maladies. Il essuiera mes larmes. Alléluia. Il essuiera tout ton larmes. La mort ne sera plus. Car les premières choses sont passées. Il essuiera toutes nos larmes. L'amour ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Car toutes choses sont nous. Il descend du ciel, descend du ciel d'elle, auprès de elle, auprès auprès de de elle très, très haut, elle, elle est essuie. Tout est à convivre Il n'y sera tout non là. L'amour ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses sont passées. Ni crime ni douleur, première chose sont. C'est ta les premières choses sont nouvelles Jérusalem la ville le saint il est oh, yes. du ciel il auprès de l'air. Ni cri, ni, ni douleur, douleur Car le premier jour S'en ver Mon papa Il a tout accompli Sur la croix. Jésus a payé le, le, le prix Pour ma liberté, pour liberté, pour liberté C'est pourquoi pour toi. Je le chante, je le chante Jusqu'à la fin de mes jours Je l'adore oh, tu as tout accompli à la croix de Golgotha Tu as crucifié mes infirmités Tu as crucifié mes maladies Tu m'as racheté Tu m'as sauvé C'est pourquoi je loue ton nom Tu m'as sauvé Tu m'as donné de l'espérance Laisse-moi t'adorer Seigneur oh. Alléluia Je t'aime Seigneur Amen.